Bonjour à tous Alors je crois que je vous dois euh, quelques explications Sur euh, ce que je fais en ce moment En fait j'ai des projets plein la tête euh, Le plus intéressant et le plus motivant C'est que qu'ils se réalisent petit à petit enfin. Et donc je voulais vous partager euh, ce, que je, je, ce que je fais en ce moment tout d'abord, je tiens à vous remercier tous d'être toujours là, toujours présents, de, de me suivre, quels que soient euh, les chemins que je prends. Euh, J'ai des amis euh, qui me suivent depuis un euh, certain nombre d'années et euh, qui sont toujours là, qui sont toujours présents, euh, quel que so quelle que soit la direction que je prends. Et ça, je voulais les en remercier beaucoup. Je ne dirai pas leur nom parce que déjà c'est personnel et puis après, euh, je respecte leur, euh, leur vie privée. Mais en tout cas, ils se reconnaîtront et je les remercie du fond du cœur. Ça, c'était la première chose. La deuxième chose, bon, j'aurais dû commencer par là, mais euh, j'espère que vous allez tous bien, que la vie se déroule plus ou moins euh, comme vous l'espérez. Et euh, ayez confiance et dites-vous bien que si pour le moment, ça ne va pas, ça va finir par arriver. Bon, J'ai eu des coups durs aussi et... Bah, Petit à petit, ça passe, c'est obligé, c'est obligé. La roue tourne, c'est obligé. C'est juste des moments difficiles à passer. Je ne dis pas que c'est simple, c'est très compliqué. Mais euh, ça, ça finira par s'arranger, ça finira par passer. Ayez confiance et les choses vont s'arranger, c'est certain. Voilà. Ça, c'était mon petit... Euh, remont de cœur, si l'on peut dire. Bon, alors, voilà, voilà. Alors, donc, vous savez que euh, ma passion a toujours été l'écriture. Enfin, pour ceux qui me connaissent, les autres t'apprennent. Ça a toujours été écriture. Et donc, j'ai déjà écrit trois livres euh, l'année dernière. Euh, C'est des petits comités. J'avais mon petit euh, club, euh, mon petit fan club. Et puis, euh, bah, euh, j'ai arrêté parce que euh, ça ne se passait pas comme je voulais. Et je n'arrivais pas à trouver euh, les sujets. Enfin, les sujets, si, je les trouvais puisque j'arrivais à, à sortir des livres. Mais euh, je voulais quelque chose qui tape plus, qui soit plus captivant et qui soit plus, euh, plus de, de, de l'ordre actuel des choses. Donc, euh, bah, j'ai décidé de, de m'y remettre. Ah, avec tout ce qui se passe en ce moment, hein, ça serait dommage de laisser passer ça, hein, parce que là, c'est une profusion, hein, c'est la caserne d'Alibaba que hein, l'on a hein, si on veut vraiment écrire et poster des choses euh, intéressantes. Et comme j'ai toujours été plus papier que les livres par tablette et tout, j'arrive pas à suivre les livres par tablette. Moi, je suis une amoureuse du, du, du livre papier et euh, je ne je, je suis pas par la tablette. Donc, bah, j'écris. Euh, donc, j mon, le, premier livre, le premier livre de ma série. Hein, c'est donc celui que je vous ai présenté depuis tout le temps, que je vous représente encore une fois. Il hein, n'y a pas de raison de se pécher. Voilà. C'est la gazette de Maria. Hein, et il est toujours à l'envers. Hein, bah oui, hein, c'est le téléphone, je suis désolée. La gazette de Maria. Et donc, euh, pour être honnête avec vous, j'ai été très heureuse parce que euh, mon mari l'a lu. Ouais. C'est la première fois qu'il lit un de mes livres. Et franchement, ça m'a vraiment euh, touchée parce qu'il a été, il a eu des, des critiques très constructives dont je me servirai pour le prochain, qui est déjà en écriture. Je suis déjà en train d'écrire le prochain parce qu'il y a plein de, choses, plein de choses, plein de choses, plein de choses. Donc, je suis déjà en train d'écrire le prochain. Euh, et dans la foulée, bah, une fois qu'il est sorti, qu'il a été imprimé, etc., ben, je l'ai envoyé à, aux maisons d'édition. Donc, j'ai fait, euh, ben, fait ce que faisait un éditeur. Une maison d'édition. Alors, je me suis dit, ben, puisque je fais le travail d'une maison d'édition, pourquoi est-ce que je vais pas, ne je, je vais pas créer ma propre maison d'édition Qui n'éditerait que mes livres Mais un livre a plus de poids quand il vient d'une maison d'édition que s'il n'a pas de maison d'édition. Un livre comme ça, sans maison d'édition il n'y a pas beaucoup de poids. Par contre, quand il est dans une maison d'édition, même si elle n'est pas très connue, bah, ça apporte un, un certain petit plus. Du coup, j'ai créé ma maison d'édition. Ouais, lumière et vérité. Voilà. Donc, la gazette de Maria se trouvant dans lumière et vérité. Euh, Celui-là, c'est trop tard. Donc, éventuellement, je mettrai une petite étiquette pour dire qu'il vient de, euh, de ma maison d'édition. Mais euh, pour euh, le prochain, euh, il y aura effectivement donc cette euh, maison d'édition. Alors, cette maison d'édition, elle est à moi. <rire> elle est à moi, elle est à moi. Je, je réclame, je la veux, voilà, etc. Ce que je veux dire par là, c'est que je très personne à part moi-même. Voilà, c'est euh, ma maison d'édition et je n'ai pas envie de... De me lancer dans des. Parce que pour monter une vraie maison d'édition, il faut des papiers, des papiers, des papiers, il faut des, des contrats, il faut des signatures, il faut tout. Chose que euh, je n'adhère pas, chose que je ne veux pas. Et donc, euh, j'ai créé ma propre maison d'édition et ça sera la mienne. Et il n'y aura que moi ou ma famille qui éditeront dedans. Parce que, entre parenthèses, mon fils, ça le travaille un petit peu aussi. Bon, vous me direz, il n'a que 8 ans. Mais ce n'est pas grave, il a envie de faire comme maman. Donc, euh, le temps que le projet me il se pourrait très bien qu'un de ces jours, je l'aide à faire son premier petit livre. Qui sera évidemment euh, aux éditions de maman. C'est-à-dire, Lumière et Vérité. En attendant, c'est la Gazette de Maria qui est euh, en vente euh, chez euh, Lumière et Vérité. Donc, euh, oui, je... Je m'abonne, je, je suis donc euh, bah, dedans. Je suis dedans. J'écris et je me fais euh, et je m'auto-édite euh, toute seule. J'ai euh, mon imprimeur. Et euh, je, je démarche donc les librairies et tout ce qu'il en est. Avant de monter la maison d'édition, à vrai dire, pour être tout à fait honnête avec vous, j'ai envoyé mon mon manuscrit dans d'autres maisons d'édition alors euh, j'ai eu deux réponses une qui était prête à prendre pas de problème une qui m'a dit que dans mon livre il y avait trop d'images donc ça l'intéressait pas c'est pas grave c'est pas grave, euh, c'est vrai qu'un livre se veut avec un minimum d'images pour avoir un maximum d'informations. Donc ben j'ai encore appris quelque chose, hein. euh, mon livre a été refusé parce qu'il y avait trop d'images. <rire> Parfait. Après je me suis dit j'en ai marre après tout, je fais ce que je veux, n'est-ce pas Je fais ce que je veux. Donc j'attends la réponse de tous les autres parce que j'ai dû en démarcher une bonne dizaine, une bonne dizaine. Et euh, j'attends la réponse. Mais quelle que soit la réponse des éditeurs, et quel que soit l'éditeur qui me proposera euh, une réponse favorable, je refuserai. Je refuserai. Je vous tiendrai au courant, mais je refuserai. Parce que j'ai ma maison d'édition, et je lance dans ma maison d'édition. Voilà. Donc, euh, vous saurez dorénavant que « la Lumière est vérité » Et la maison d'édition de la Gazette de Maria, qui est moi. C'est moi, Maria. Ouais, Voilà. Maintenant, vous me connaissez. Vous savez ce que je fais. Vous savez à quoi je m'adonne. Et vous savez ce que bah, je fais. Je suis dans ce que j'aime. Et euh, j'ai beaucoup, beaucoup, beaucoup, beaucoup d'espoir que cela fonctionne. Voilà, euh, à côté de ça, vous avez dû passer, euh, je, je m'écarte un peu du sujet, mais enfin, euh, c'est juste pour un, un titre d'information. Vous avez dû voir que j'ai ouvert une, euh, une page aussi sur le CBD, parce que toujours dans l'histoire euh, du partage, c'est vrai que euh, je prends moi-même du CBD pour les raisons que vous savez, confort, bien-être, hein, bormialgie, etc., bref. Je prends moi-même du CBD et il euh, y a pas mal de personnes qui m'ont dit « Mais qu'est-ce que tu prends Parce que j'en peux plus, j'en peux plus, j'en peux plus. » Et donc, bah, euh, j'ai ouvert ma page euh, de, euh, chez Canaway pour euh, pouvoir aider. Voilà, toujours dans l'idée du partage et de l'entraide. Euh, je peux vous fournir... Euh, pas mal d'informations en ce qui concerne Canaway, mais pour ça, il faudra venir me voir euh, en personne, on en discute et, euh, et on, on peut voir ensemble. Voilà. Alors, c'était la petite parenthèse sur canaway J'en reviens donc à la Gazette de Maria. Donc, le livre se présente euh, comme ceci. Il est, à, il est toujours à 15 euros, ça n'a pas changé depuis la dernière fois. Il est euh, très, très clair. Euh, bon... Euh, comme j'ai eu, euh, comme eu euh, des soucis de santé, euh, je demande pardon à ceux qui liront pour euh, quelques fautes de frappe que j'aurais pu euh, laisser passer parce que c'est pas facile. En tout cas, moi personnellement me plaît beaucoup. Euh, mon mari n'a pas critiqué, il m'a donné deux critiques qui étaient. Euh, très constructive, donc euh, même lui bah, il a apprécié mon zoro donc euh, je suis très très très très très fière de moi et j'aimerais vous le faire partager parce que j'aimerais que euh, vous appreniez des choses et il euh, y a plein de choses à savoir, franchement je, je l'ai fait parce qu'on m'a dit euh, il faudrait que tu en parles de l'être vivant souvent il faudrait que tu en parles et euh, j'ai fait mes mes informations, j'ai fait mes recherches n'est-ce pas et euh, suite aux recherches, bah, j'ai fait le livre. Alors, il n'est pas très grand et pas très épais, hein, vous voyez. Pas très épais. Non, il a euh, euh, il a 160 160 pages environ. 150, 100, même pas, même pas 160. Hein. Et donc euh, voilà. Euh, ce, que, ce qui me plairait, c'est que vous. Vous le lisiez, non pas pour que euh, je gagne des sous dessus, parce qu'en fin de compte je ne gagne pas grand chose. Quand on voit euh, les éditions, le, le travail qu'il y a à côté pour faire connaître le livre, et, et au final bah, euh, les, euh, les envois, etc. Donc au final euh, mon bonus à moi n'est pas de grand chose. Financièrement, mon bonus à moi n'est pas grand-chose. Par contre, mon bonus à moi, c'est de, de vous faire partager ce que j'ai appris. Et ce que beaucoup de gens savent déjà, mais qui n'osent pas en parler, de peur de passer pour des go. Ce qui est bien quand on, quand on achète un livre, c'est qu'on se rend compte qu'en en fait, on a tous les mêmes façons de voir les choses, mais qu'on n'ose pas en parler parce que... Eh oui, ça passe pas, ça passe pas. Donc, euh, bah moi, je n'ai pas grand-chose à perdre. Voilà, donc euh, je, je me lance. Ouais, ouais, je, je, lumière et vérité, voilà, c'est les éditions, lumière et vérité. Donc il y aura la lumière, donc euh, alors on, quand on vient à la lumière, ce n'est pas la fausse lumière, hein. c'est la vraie lumière, la lumière de la, lumière de la vérité. Voilà, d'où le nom de mon édition, la maison d'édition, lumière et vérité. Voilà, bah je crois que j'ai fait le tour, si vous avez des questions. N'hésitez pas, je, je suis là, je vous répondrai, c'est avec plaisir que je vous répondrai. Vous pouvez toujours me joindre soit sur ma page principale, soit sur la Gazette de Maria, soit sur euh, à la Maison d'édition, vous pouvez me poser les questions que vous voulez, euh, vous pouvez me, poser, me demander en quoi il consiste, je vous donnerai des extraits du livre. Enfin bon, bref, ce qui vous passe par la tête, si ça vous intéresse. Et je pense que ce serait intéressant pour vous parce qu'il y a des, des choses là-dedans euh, dont beaucoup de gens ne se doutent pas et qui pourtant sont vraies. Et euh, pourquoi est-ce qu'on se fait mener par le bout du nez Il ouais, y a les réponses. Pourquoi on se fait mener par le bout du nez Et euh, pourquoi personne ne réagit Et tout est là. Et il y aura une suite différente sur le tome 2. Différente, mais... Euh, abordant toujours euh, la même chose c'est-à-dire le système dans lequel on vit parce que j'ai décidé qu'avec les livres et avec les vidéos réunies, si j'arrive pas à faire quelque chose ben bah, bon voilà, donc du coup bah, je le fais pour moi pour mon plaisir à moi pour mon, pour mon plaisir tout simplement, et puis si mon plaisir peut être le, le, le vôtre pardon excusez-moi, en, en le lisant eh ben, je serai doublement heureuse parce que vous, vous apprendrez des choses que vous ne connaissez peut-être pas voilà bon, ben, je crois que j'ai fait le tour de la question je vais vous souhaiter euh, une très bonne journée de lundi on est lundi 20 le, est le, la journée enfin, le soleil n'est pas au top mais bon c'est l'hiver, hein? qu'est-ce que vous voulez on n'y peut rien encore, on n'a pas la neige ici si c'est rare euh, la pluie, je sais pas, c'est menaçant. Euh, le soleil joue à cache-cache avec les nuages un peu. Je sais, on sait pas trop. C'est euh, pas trop encore qui c'est qui va gagner. Non, mais euh, de toute façon, on s'en fout. Hein. Le soleil, il est là, c'est le principal. Hein. Donc voilà. Donc je vous souhaite une très bonne journée à tous. Je vous souhaite plein, plein, plein, plein de bonnes choses du fond du cœur. Et puis en attendant une prochaine vidéo, bah, prenez soin de vous et à bientôt. Bye.